Salam à toutes et à tous, et bienvenue en Iran, où on a posé nos bagages pour environ un mois. Je suis Edouard, votre serviteur, et derrière la caméra, c'est Juliette. Si on est venu jusqu'ici, c'est pour vous parler de jeux vidéo, bien sûr. Et si tout se passe bien, on continuera à le faire pendant un petit bout de temps, et pas seulement dans ce pays, mais dans différents pays du globe. Le thème du reportage d'aujourd'hui, c'est le copyright en Iran, ou plutôt l'absence de copyright en Iran. Alors j'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo. Ciao On m'a plusieurs fois posé la question pourquoi tu te les casserais à partir voyager pour parler des jeux vidéo du monde alors que tu pourrais le faire bien confort à la maison en envoyant trois mails et en pompant des vidéos sur internet, parce que sur le net, tu trouves absolument tout, tu sais. C'est vrai que des articles et des vidéos comme ça, il y en a plein la toile. Le problème avec cette méthode, c'est d'abord qu'il est très complexe de juger de la fiabilité de l'information et de remettre en contexte les sources que l'on emploie, parce qu'il est très difficile de connaître le travail ou l'orientation politique des auteurs concernés. Imaginez que vous soyez chilien, et que vous cherchez des informations à propos des cités en banlieue parisienne, et là, vous tombez sur le point avec son discours islamophobe et belliciste. Eh bien, vous la verrez pas sous son plus beau jour, la pauvre banlieue. Basiquement, quand on traite de l'info à distance, bah on a tendance à produire des trucs bourrés de raccourcis et à concaténer des bribes d'informations en essayant d'en sortir un sens qui nous convient. Pour vous dire, j'ai vu des vidéos où des types ont la prétention de disserter sur l'industrie du jeu vidéo dans des pays voire des continents entiers sans jamais y avoir posé les pieds, et en exploitant comme source des vidéos YouTube, de la pub ou des stats, c'est vous dire. Ce qui revient, en gros, pour notre Chilien de tout à l'heure, à amalgamer la France et l'Allemagne et à chercher la vérité dans l'équipe kits presse d'Ubisoft ou de Crytek. Et puis entre nous, quand on se connecte sur internet, on n'appartient plus qu'à moitié à notre pays d'origine. Il y a une culture commune aux internautes, un humour, des activités et des attentes communes. Du coup, on s'est dit que se rendre sur place ne pouvait pas nous faire du mal. Et c'est avec cette idée en tête qu'on est parti à Téhéran. Et une fois là-bas, on a compris qu'on avait bien fait. Parce que les infos trouvées sur internet nous ont mené nulle part. Les recherches en Iran commençaient mal. Les premières adresses trouvées pour entrer en contact avec les acteurs locaux du jeu vidéo nous avaient d'abord mené dans des endroits désaffectés ou réaffectés, voire parfois de vraies ruines. C'est pas que les locaux désirent particulièrement brouiller les pistes pour nous empêcher d'arriver à eux, mais il faut comprendre qu'un site internet dans un pays complètement abandonné par le reste du monde n'a pas trop l'intérêt de tenir à jour une page anglophone sur laquelle apparaît son formulaire de contact. Pour vous donner un ordre d'idée, certaines adresses étaient datées de presque 10 ans. Alors pour trouver des infos fiables, on a dû commencer par labourer les boutiques de jeux. Et là, premier choc, il n'existe pas de copyright en Iran. Ni pour les jeux, ni pour la musique, ni pour le cinéma, ni pour rien du tout. Et pourtant, des boutiques vendent des jeux. Des petites échoppes, e pas vraiment des grosses franchises d'ailleurs. Et toutes sont blindées de jeux pirates et ne vendent que ça. Le commerce en surface a même l'air de bien se porter. Le jeu vidéo est présent à chaque coin de rue. On a cherché à en savoir plus sur l'impact de cette absence de droit sur l'industrie du jeu vidéo en Iran. Et pour ça, on a interviewé des acteurs parmi les plus influents de l'industrie du jeu vidéo iranien. Et le premier point à mettre en avant, c'est que le processus de vente est radicalement modifié. Vous voulez savoir d'où viennent les jeux craqués qu'on trouve dans les boutiques en ce qui concerne les jeux américains, européens ou japonais, les boutiques vendent des jeux provenant d'éditeurs iraniens, entre guillemets, qui téléchargent tout simplement les jeux sur Internet et s'occupent de les copier en masse. It's It's legal if you have a company. You download game from the internet, and you register yourself as a, a you know distributor. You get permissions and stuff, and you download Call of Duty, and you submit it for you know a rate rating system, and you get a rate, and you just sell it in the markets. It's okay because there's no copyright law anything. Uh, you can get up to date, up to minutes, AAA games, big games le gouvernement donne officiellement son aval à ce genre de pratique puisqu'il appose le sceau de son institut de censure sur les jeux There are mechanisms that are for uh, the, even the, a part of maybe police force that uh, deals with uh, banned materials, banned CDs, DVDs, games, movies, stuff, m music, stuff like that. And the same machinery, the same mechanisms work for enforcing copyright also. It's, uh, it's an ugly situation. Et ces boutiques vendent donc tous les derniers AAA à un prix dérisoire, grand maximum 3 euros. En clair, puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur, il faut compter dans ce prix celui du DVD en tant que support physique, de la pochette et de la distribution. Un prix des jeux aussi bas a deux gros impacts sur l'industrie du jeu. Le plus visible, c'est sur la consommation des joueurs. Quoi qu'on puisse en dire, l'un des atouts des jeux de la scène alternative, c'est leur prix attractif comparé au AAA. Ici, il n'y a pas de différence significative de prix et on trouvera Don't Starve au même prix que GTA V. Les joueurs se précipitent donc souvent sur les super productions et ne cherchent pas forcément l'innovation ou l'originalité. Le prix ridicule des jeux a un deuxième impact, c'est sur les studios de développement. Les studios de développement iraniens, pour l'instant de taille modeste et au budget minime, ne font pas le poids en termes de ressources face aux gros studios occidentaux, et doivent pourtant subir leur concurrence directe. Euh, quand, par exemple, euh, une édition est venue en Iran, euh, il y a des milles et des mille de copies de euh, ce jeu, euh, c'est vendu euh, au prix très très euh, bas, par exemple 5 000 10 dix mille plus c'est vous savez quoi pour le consommateur c'est bon parce que le prix est très bas c'est très bon marché mais pour le développeur ça serait un problème catastrophique besides most of the games that are being developed right now are lightweight games not graphics centric because um, having high fidelity graphics in a game requires high fidelity modeling high quality textures a lot of animation so it will uh, multiply the cost of the games so most game developers opt for uh, smaller games casual games indie titles you know tout ceci d'autant plus que les joueurs trouvent la majorité de leurs informations sur des sites étrangers, surtout IGN ou GameSpot, des sites sur lesquels la visibilité des jeux dépend beaucoup de leur poids en dollars. Oui, les gens qui peuvent euh, parler ou euh, comprendre anglais sont toujours en train de euh, gagner les informations sur GameSpot IGN. Mais les autres gens, par exemple surtout les, les, les adolescents, ils sont en train de euh, euh, lire les informations des de magazines ou, ou des autres ressources. Devant toutes ces barrières, les éditeurs deviennent forcément frileux, et la publication d'un jeu en Iran, s'il est finalement publié, puisque beaucoup de projets sont avortés, peut prendre énormément de temps. Right now, we have about six or seven, you know, AAA games with good qualities and graphics and stuff that uh, they cannot be published parce qu'il n'y no a pas de publier, il n'y no a pas de distribuateur, personne ne veut distribuer ces jeux. Parce que, évidemment, quand vous avez Call of Duty et que vous pouvez vendre avec le même prix, alors, aucun distribuateur risque d'obtenir des jeux. Sur le front de la vente traditionnelle de jeux vidéo, les affaires vont de Caribe dans Silla pour les boutiques, les distributeurs et les studios de développement. Il s'avère que l'augmentation du débit et la prolifération du nombre déconnectés ces dernières années a fait exploser la pratique du téléchargement de jeux qui est, je le rappelle, légal en Iran. Du coup, il y a beaucoup moins de clients dans les boutiques traditionnelles et l'avenir ne semble pas rose pour leur gérants. Je pense que, personnellement, je pense que dans quelques ans, euh, oui, ça va disparaître dans les boutiques. Alors, tout le monde va euh, euh, télécharger le jeu. Euh, maintenant, pour les, pour les films, c'est comme ça. Par exemple, il n'y a pas de boutiques qui vendent les films. Parce que tout le monde euh, est en train de télécharger. C'est un business aussi. Par exemple, euh, exemple j'ai téléchargé 20 films. Je les, je les copie sur le CD ou sur le DVD. Et, et je vais uh, dans la rue. Je vends aux gens qui veulent uh, voir ce film. over the last Cependant, même si l'accès Internet est là, du moins suffisamment présent pour faire s'effondrer les boutiques de jeux et le support physique, la connexion n'est pas encore assez stable pour pouvoir jouer en ligne et reste assez onéreuse. I myself, I can't play any shooters, no first Uh, I, I play some RTS. I play, uh, you know, Starcraft 2 a lot. I used to play a lot. Uh, I play, you know, turn-based games, anything like that. But there are people who play first-person shooters, but they always have very bad latency, very bad lags. But it, it is frustrating, but we have nothing to compare it to. <laughs> so this is the situation. La plupart des jeux sont craqués et les joueurs n'ont pas toujours accès au serveur officiel. Les sociétés occidentales exercent en effet un contrôle permanent sur les joueurs pour déterminer s'ils ont ou non un jeu original. Dans, pour le console PS3, euh, vous pouvez copier un jeu ou vous pouvez acheter le disque. Si vous achetez le disque, vous, achetez le disque, vous pouvez utiliser toutes les facilités qu'il y a dedans. Mais si vous copiez, vous devez euh, annuler la connexion Internet euh, vous devez seulement jouer pour vous-même. Et c'est de ce genre de contrôle que veulent s'inspirer les nouveaux développeurs iraniens pour réussir à s'installer durablement. Ainsi, la solution envisagée c'est de délaisser le jeu solo ou à plusieurs en la en écran splitté et d'obliger les joueurs à payer un abonnement sur un jeu en ligne ou de les inciter à acheter du contenu dématérialisé sur un jeu free to play ou freemium. Par exemple, euh, en Iran on a des marchés spéciaux pour le jeu de vidéo sur ligne, pour les jeux de vidéo qui sont publiés sur le, euh, pareil comme euh, le portable, le tablet, euh, il y a des marchés spéciaux euh, dans lequel euh, les gens achètent. Euh, euh, ça veut dire que les gens paient pour euh, jouer à un jeu de vidéo. Les joueurs commencent à y croire et à payer le prix décidé vers les studios pour des applications ou certains jeux en ligne. Une autre solution qui semble fonctionner est de laisser de côté la conception de jeu pour se tourner vers la conception de jeu pour les entreprises à travers le développement de serious games ou d'adver games. New game is a, a runner game. Uh, it's you know actually an advertized Adver game. You know advert yeah advert games. We're doing it for actually it's a French company Unilever, uh, yeah, Axe you know the uh, deodorant. Yeah Axe it's a you know it's a Adver game for Axe you know the nous l'avons fait pour Unilever et c'est disponible pour un mois maintenant. Malgré ces quelques portes ouvertes, les acteurs du monde du jeu vidéo iranien restent pessimistes et préfèrent abandonner le marché de leur propre pays. Nous avons décidé de uh, ne pas faire un jeu iranien. Je veux dire I mean, distribuer in Iran. Nous avons décidé de développer uh, pour le monde worldwide. Users and distribute it worldwide. Do not we do not care about the uh, local market because local market is not uh, works anymore. Uh, so we put that aside, we are making mobile games and we don't even try to market our games in Iran. We sell straight to App Store, to uh, Google Play, any market to Amazon, uh, on Amazon, any market that would take our games And if we have time, if we have the energy, if there's demand, we do a Farsi version of our game and release it in Iran via local uh, mobile markets, mobile app stores, uh, like things that we have in Iran. Why? Why we should take care about our Iranian name? It it's really doesn't matter. Really, believe me. <laughs> Malheureusement, comme vous le verrez peut-être dans la prochaine vidéo, quitter le marché local iranien pour l'international n'est pas forcément une solution viable parce qu'il n'est pas vraiment aisé pour un Iranien de prendre contact avec l'étranger.